qui va regrouper des écoles et aussi, on va dire plutôt des enfants et des jeunes de 5, de 5 ans jusqu'à 25 ans et donc dans le cadre du temps scolaire et du temps hors scolaire. Alors vis-à-vis -vis des enfants, c'est de pouvoir valoriser à un moment donné dans l'année, en fait, les projets sur lesquels ils auront mis plusieurs mois pour aboutir à un projet ou en cours de projet, euh, ce n'est pas vraiment le, une fin en soi, l'ExpoScience, c'est surtout un moyen de valorisation. Et après, expo science, c'est aussi continuer le projet, c'est-à-dire à un moment donné de rencontrer d'autres partenaires qui vont permettre de redonner un second souffle ou une autre orientation en faite au projet en cours, et donc de pouvoir se retrouver, pourquoi pas, dans deux ans encore, avec peut-être un projet évolué ou un autre projet en handicap. Alors oui c'est vrai que moi je me pose la question, euh, on se dit voilà on est à l'art du tout numérique, euh, les enfants souvent euh, on, ils sortent plus, voilà c'est ce qu'on dit, euh, ils jouent beaucoup aux jeux vidéo et tout. Nous ce qui nous rassure c'est que au moins pour notre part euh, les clubs sciences qu'on a, les jeunes sont là euh, entre 9 et 15 ans, euh, ils aiment bien venir aussi pour se retrouver mais aussi pour euh, construire des choses dans le réel en fait, dans le concret. Euh, donc. Euh, on va dire que les sciences, quand on en parle, ça n'évoque pas grand-chose. Par contre, quand c'est réaliste, qu'on qu fait de la robotique, qu'on fait, euh, qu fait de l'électricité, qu'on va dire des découvertes environnementales, euh, là, ça leur parle beaucoup plus. Après, c'est la, la façon d'amener les choses qui vont faire ça. Mais oui, les jeunes sont là. Je dirais pas forcément. Euh, là encore, je pense que c'est la personne qui va impulser, l'instituteur ou l'animateur, qui a des fois des, des orientations euh, aussi passionnées euh, qui vont faire en sorte que le projet euh, voilà, puisse, puisse se valoriser dessus. Je pense que c'est plus ça. Après, c'est plus des projets quand on est dans la robotique on peut rebondir sur plutôt le numérique, avec notamment en ce moment la carte de programmation Arduino. Et ça, c'est l'évolution en fait. Comme je disais tout à l'heure, c'est les évolutions qu'on va avoir aux différentes rencontres. Pour nous, en tout cas, sur le collectif, on défend euh, le fait que les sciences euh, d'aujourd'hui vont être encore plus importantes, je dirais, puisque les gens semblent savoir des choses, alors qu'en fait, ils ne savent pas. Hein, c'est comme, euh, je, je dirais, un caméscope, c'est sait l'allumer, donc on va croire qu'on sait s'en servir, mais on ne sait pas comment il fonctionne. C'est un petit peu pareil euh, socialement, on a l'impression que les gens euh, laissent aux scientifiques le fait de, de décider pour nous, et nous ce qui sera intéressant c'est quand même de redonner l'aspect critique un peu aux gens. Donc les enfants, c'est l'important c'est quand même l'avenir de demain. Et c'est de leur permettre de dire, les sciences d'aujourd'hui c'est se poser des questions et c'est aussi de contribuer au choix de demain. Et pas seulement de dire moi je suis scientifique donc je sais la bonne parole pour vous. À un moment donné, si on sait de quoi on parle aussi, on peut dire aux scientifique, mais attention, est-ce que c'est la bonne solution ça